Euh, L'ouverture, ça arrivait un peu par hasard. Dans le cadre de la reconversion des sportifs de haut niveau, la fédération m'avait proposé euh, la formation d'ouvreur national. C'est vrai que je, le stage, j'ai beaucoup apprécié euh, de pouvoir créer, de pouvoir créer, de pouvoir euh, rendre un peu à l'escalade tout ce que je lui avais pris pendant des années. Du coup, euh, du coup je me suis arrangée pour passer euh, mes stages en compétition euh, dès que j'ai pu. Et, euh, et j'ai adoré ouvrir en compétition, euh, pouvoir... Euh, Pouvoir créer et après, euh, et après voir ce que ça donne, voir comment les compétiteurs ils vont trouver des solutions pour euh, tout ce qu'on aura pu leur proposer. Euh, se triturer l'esprit pour faire un événement qui va plaire aussi bien sportivement aux athlètes qu'au euh, niveau de, du spectacle. Enfin, pour moi, tout ça, c'est vraiment euh, enrichissant et je trouve ça génial. J'ai ai toujours aimé la compétition d'escalade et c'est vrai que ça me permet de de continuer à être dans ce milieu tout en voyant toute une autre facette et c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que, qui me plaît énormément. Euh, du coup aujourd'hui je fais de l'escalade parce que j'aime ça avant tout. J'ai commencé il y a 20 ans, j'ai accroché et j'ai jamais lâché et... Et je me vois pas arrêter. Euh, J'ai trouvé une communauté. J'adore le fait que faille toujours se réadapter, qu'on puisse avoir des différences entre aller dehors en falaise, pratiquer aussi euh, en résine. Euh, tout ça fait la richesse du sport. Bah, quand je grimpe, pour moi, ce que j'apprécie principalement dans l'escalade, c'est euh, c'est quand mon, mon corps il parle de, de lui-même. J'ai plus besoin de réfléchir à les mouvements. Il a il a tellement enregistré qu'il qu fait tout de lui-même et, et tout est fluide et c'est c'est agréable. Donc il faut que je choisisse. De toute façon, physiquement, je ne peux pas assumer les deux. L'entraînement et les ouvertures, c'est compliqué. Donc j'ai dû faire un choix. Et ça a été dur parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Après, dès que j'aurai fini ma carrière d'athlète, je reprendrai l'ouverture derrière, c'est sûr. Euh, pour moi, l'ouverture, c'est créer des mouvements d'escalade. Donc il faut pour moi une base. Il faut... Il faut connaître l'escalade, l'activité. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être champion du monde, bien au contraire, un champion du monde, ça ne fait pas forcément un bon ouvreur. Par contre, il faut, il faut une base dans, dans l'escalade, comprendre ce qu'on fait, le mouvement, euh, la, la gestuelle. Et après, une fois qu'on a cette base, pouvoir créer autour de ça et, et être inventif autour de ça. C'est sûr que oui, c'est une victoire quand la, quand la compétition elle marche bien. Je veux dire, ma première Coupe du Monde euh, où j'ai ouvert, c'était à, à Chamonix. Et, et on finit avec chez les filles, on a un seul top, une fille qui tombe juste sous le top. Les mecs la voient, elle marche très bien. On a un classement qui est étalé et, et en plus, à Chamonix, où c'est un lieu où il y a vraiment un spectacle, il y a énormément de public. Toute la semaine, tu sais que ce qu'il faut que tu qu ouvres, il faut que, faut, faut que ça fasse enfin, faut que ce soit sportivement intéressant, mais aussi que ce soit un vrai show et qu'il y ait cette petite flamme qui anime tout le monde sur cette place du Mont Blanc. Et c'est vrai que quand ça marche, c'est c'est beau. <rire> J'ouvre en diff et en bloc, mais en compétition, en tout cas plus facilement en difficulté, parce que c'est plus ma spécialité, c'est ce que je maîtrise beaucoup plus. Les consignes, souvent, c'est plus par rapport à une trame, comment on doit marcher notre trame. Après, il y a certains ouvreurs qui laisseront plus libre, d'autres qui vont te dire bah là, dans ma tête, il faut qu'il y ait une petite première marche d'approche, un move un peu spectaculaire. Après, il faut que ça. Ça dépend un peu de comment manage le chef ouvreur. Après, en général, tu as le matériel, tu as le mur, et puis euh, en fonction des petites consignes que tu as données, qui sont en général assez light, ça te permet quand même d'ouvrir assez librement euh, ce que tu as envie. Il bah, y, y a un aspect artistique, parce que de toute façon, euh, il faut maintenant, avec tout ce qu'on nous demande en termes de spectacle, tout ça, il faut que les lignes elles soient, euh, elles soient déjà esthétiques. Aussi bien euh, esthétique que juste euh, la ligne, euh, qu'en euh, termes de gestuelle et en termes de gestuelle, bah, il faut, faut aussi réussir à, à se renouveler et à proposer d'autres choses aux athlètes pour, euh, pour les mettre dans des situations qui leur permettent de s'exprimer et de montrer tout leur potentiel euh, au moment euh, de la compétition. Bah, c'est sûr qu'après, c'est un métier qui est extrêmement physique. Déjà, rien que quand tu as une nacelle, il faut déjà tu as toute la manutention, ramener les prises, ranger les prises, même porter les volumes pour les mettre sur le mur, les mettre dans la nacelle. En euh, bloc, c'est encore pire parce que bah, tu n'as pas de nacelle, c'est toi qui les montes sur ta petite échelle. Donc c'est un métier qui est, qui est extrêmement physique. Oui. Non, il faut entre guillemets aussi technique parce qu'il faut apprendre à se, ménager, à se ménager et à savoir comment te positionner par rapport à ton volume pour pas te casser le dos pour que tu puisses mettre le maximum de pression pour pouvoir enlever une main et mettre ta vis. Bah, moi je pense que si, si tu es passionné par l'escalade et, et par la création, enfin, oui bien sûr c'est un métier qui, a, qui est très demandant physiquement mais c'est métier aussi qui donne beaucoup, c'est moi aussi j'aime énormément j'aime travailler en équipe, j'aime travailler avec des gens et c'est vrai que le milieu de l'ouverture alors peut-être plus dans l'ouverture en compétition que dans l'ouverture en salle mais vraiment cette ouverture en compétition tu travailles avec une équipe, tout le monde travaille ensemble et et tu apprends plein de choses, tu obligé de t'ouvrir sur plein de styles d'escalade auxquels tu pas pensé parce que c'est pas ce que tu as l'habitude de faire sur... enfin, pour moi c'est si t'es motivé, que envie vraiment bosser en équipe, que tu es motivé par l'escalade et par le fait de, de créer et de t'investir là-dedans, bien sûr. Bien sûr, c'est un, un beau métier.